Bonjour à tous, dans cette vidéo je voulais vous donner un message d'espoir car euh, le message du 18 novembre 2022 de Saint Paul sur le site euh, un souffle qui passe, messageduciel.com eh bien il nous est dit Frères bien-aimés, continuez à prier de tout votre cœur car c'est ainsi que vous touchez le cœur de Dieu Grâce à votre ferveur, en effet, des situations affligeantes qui semblaient inextricables sont en train de se transformer. Et si vous persévérez dans la prière, les sacrifices et les aumônes, vous assisterez, dans les mois qui viennent, à de véritables bouleversements qui verront le démantèlement de plusieurs projets élaborés par les méchants, projets fondés sur la corruption, le lucre et la perversité, vous assisterez à de spectaculaires retournements de situation dans plusieurs pays, à l'issue desquels les justes récupéreront leur honneur et leur crédibilité, et les méchants récolteront tout simplement ce qu'ils auront semé. Car le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leurs cris, le mal tuera les méchants, ils seront châtiés d'avoir haï le juste. Psaume 33, ou selon la vulgate 34. Euh, chapitre euh, enfin, verset 16 euh, et 22 donc en fait ce, ce site de prophétie est vraiment le seul que je en qui j'ai en qui je fais confiance sur internet absolument tous les autres euh, me sont suspects et même en fait euh, je suis pratiquement sûr que ce sont des, des faux prophètes euh, donc voilà euh, il faut continuer à, à prier, et je pense que euh, la Sainte Vierge nous demande de prier le chapelet euh, tous les jours, et je pense que c'est un minimum. Je pense que si vous pouvez, euh, par exemple le week-end, vous pouvez prier un rosaire, ça, ça prend de 1 et demie à 2 heures. je pense que c'est euh, nécessaire par les temps euh, très troublés que nous vivons. Euh, alors le chapelet peut se prier euh, en plusieurs séquences de dizaines par, par jour, donc par exemple utiliser les temps morts quand vous êtes sous la douche, quand vous êtes dans une file d'attente, quand vous êtes en voiture, etc., euh, vous pouvez prier une dizaine par là, une dizaine par-ci, etc., Bien évidemment, il faut essayer de prier euh, en, étant, en habitant la prière, c'est-à-dire que je pense que un Ave Maria dit avec le cœur et intensité vaut, euh, vaut bien plus que mille Ave récités comme un perroquet sans âme, comme un robot. Et c'est vrai que si vous utilisez les temps morts, euh, c'est peut-être difficile de se mettre en condition, de se concentrer. Euh, L'idéal étant d'être dans le calme, dans le silence, euh, dans le recueillement euh, donc je, je vous mettrai le, le lien vers ce message euh, je vous mettrai aussi le lien vers euh, cette vidéo que j'avais faite sur les cinq pierres de gorgé qui récapitule un peu euh, Grosso modo ce que doit être la, la vie d'un chrétien euh, fervent, en fait, c'est-à-dire le chapelet ou le rosaire quotidien, l'eucharistie le plus souvent possible, maximum deux fois par jour, euh, la méditation de la Bible, jeûner au moins deux jours par semaine, et euh, la confession tous les mois, voire tous les quinze jours, si vous voulez gagner des indulgences plénières tous les jours. Euh, donc voilà, il faut prier, il faut aussi se sacrifier. Et là, je vous mettrai aussi le lien vers une vidéo sur la mortification des sens. Vous avez le, le texte de la vidéo euh, donc, euh, en description. Euh, donc il faut euh, aussi pratiquer la charité par les œuvres de miséricorde. Donc là, vous devriez les connaître par cœur, hein, mais il euh, y a cette œuvre de miséricorde corporelle, voilà, « Donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les pèlerins, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. » Et cette œuvre de miséricorde spirituelle, « Concilier ceux qui sont dans le doute. » enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et les morts. Euh, je vous mettrai aussi le lien vers ce, ce, ce texte. Euh, donc il faut multiplier ça euh, et les faire dans la divine volonté aussi, c'est-à-dire euh, en, en, en, en amenant Jésus avec nous... Euh, Faire toutes ses œuvres, c'est-à-dire ce n'est plus moi qui fais, mais nous, Jésus et moi, qui faisons. Euh, parce que euh, dans ces cas-là, en fait, nos, nos actions prennent une dimension divine. Donc c'est assez grandiose et, et mystérieux quelque part, mais en fait, euh, il faut prendre cette habitude de, de, de vivre dans la divine volonté, c'est-à-dire de... Euh, d'avoir l'intention de, de vivre absolument toutes ces actions, euh, finalement, unies au Christ, immergées dans sa, dans sa volonté. Et il, euh, il est à souligner que euh, le, le pape François rajoutait, euh, donc en, en 2016, une œuvre de miséricorde, euh, la sauvegarde de la création. Bon, bien évidemment, il faut être responsable de ses actes vis-à-vis euh, -vis de, de la planète, vis-à-vis -vis de la création, vis-à-vis -vis des, des animaux, etc. Euh, et donc, euh, je, je voulais aussi vous, vous montrer euh, un message, toujours sur ce site messageduciel.com, « Un souffle qui passe ». Cette fois le message du 15 octobre 2022, donc c'est un message cette fois-ci, non pas de Saint-Paul comme l'était comme celui du, du 18 novembre, là c'est un message du 15 octobre de Sainte-Thérèse d'Avila. Et donc elle nous dit, euh, « Quoique coriace dans la dissimulation de la vérité est pourvu d'une pugnacité redoutable, les méchants restent pourtant quelque peu vulnérables parce qu'ils savent bien qu'à la moindre erreur le vent pourrait tourner en leur défaveur. C'est pourquoi il dissimulent avec autant de zèle et d'acharnement toute la vérité aux populations et continue de s'attribuer le beau rôle. Cependant, mon fils, je vous le dis à tous, restez dans l'espérance. » Là aussi, c'est un message fort d'espérance. Restez dans l'espérance. Tout n'est pas perdu. Hein. Pour l'instant, la France est en paix. C'est vrai économiquement la situation se dégrade, mais euh, on n'est pas l'abri d'un retournement de situation, là aussi. Euh. Après tout, euh, la crise est, est, est, est créée, en fait. La crise économique est créée par l'inflation, par les, les, le prix de l'énergie pourrait être euh, bien moindre, euh, rien que par volonté politique. Et là, euh, Madame von der Leyen, la. Celle qui est à la tête de la Commission européenne devrait de de tomber pour corruption. Et pourquoi pas, euh, euh, c'est peut-être aussi euh, l'un des retournements auxquels on pourrait assister, euh, que Mme von der Leyen euh, euh, assume finalement euh, ces, ces liens euh, euh, le moins très rapproché avec le président de monsieur bourla de pfizer donc rester dans l'espérance comme le combat de david contre goliath qui vit triompher le jeune berger du géant aguerri grâce à sa foi dans le seigneur et un simple caillou lancé avec sa fronde il suffirait que certaines révélations soient diffusées plus abondamment chiffres et preuves à l'appui par les médias et sur les réseaux sociaux qui malgré leur nocivité Peuvent devenir en ce domaine une véritable planche de salut, donc voilà. Les réseaux sociaux peuvent être euh... enfin, les médias et les réseaux sociaux peuvent être une planche de salut. C'est là où je voulais en venir. Et il suffirait que d'éminents scientifiques et spécialistes viennent plus fréquemment et contredire les propos mensongers des politiques pour que finissent par éclater la vérité. Or, malheureusement, et là est le plus gros problème. Vous devez savoir qu'une impitoyable censure continue aujourd'hui plus que jamais de s'acharner à faire disparaître toutes les informations sérieuses susceptibles de contredire la parole officielle. C'est cela, mon fils, qu'il faut combattre avant tout coûte que coûte, afin que chacun puisse toujours avoir, pour les uns, un libre droit d'expression et pour les autres, un libre accès à la vérité. Quoi qu'il en soit, il convient de rechercher cette vérité infatigablement et avec prudence, car il se trouve qu'en ces temps, les méchants ne sont pas toujours ceux que vos principaux médias accusent d'être des méchants. Ne vous laissez donc pas tromper par les apparences, mais avec l'assistance du Saint-Esprit, priez, cherchez et donnez-vous les moyens de faire la part des choses en exerçant correctement votre discernement. Donc voilà, il faut chercher la vérité, mais il faut aussi essayer de, de la diffuser. Euh et c'est là où je voulais en venir, c'est-à-dire qu'on a tous une responsabilité dans, dans cette histoire, finalement. Euh, moi, j'essaye de faire des vidéos, euh, de les diffuser au maximum, et c'est là où vous pouvez rentrer en jeu. Euh, si, vous, si vous ne voulez pas faire des vidéos, ce que je peux comprendre, vous pouvez euh, aider ceux qui en font en partageant leurs vidéos sur vos médias, sur vos réseaux, euh, en mettant des, des, des pouces ou, ou des commentaires, euh, car c'est comme ça que, que, que l'algorithme YouTube repère une vidéo euh, intéressante en fait, euh, notamment aussi par le temps de visionnage, etc. Euh, donc voilà, si vous voulez m'aider, euh, vous pouvez effectivement euh, mettre des pouces. Euh, euh, ça semble dérisoire, mais ça, ça, ça aide l'algorithme. Mettre des pouces ou des commentaires. Et d'ailleurs, ce serait intéressant en commentaire de, de me dire, euh, pour revenir au premier message, euh, vous assisterez à de spectaculaires retournements de situations dans plusieurs pays. Ce serait intéressant que vous me dites euh, que vous me disiez en commentaire euh, quel, quel spectaculaire retournement de situation vous aimeriez voir. Euh, moi personnellement, j'aimerais bien que les, les soignants euh, ou en tout cas le, le, les personnels suspendus euh, soient réintégrés. Et j'aimerais aussi un peu plus de bon sens euh, concernant les prix de l'énergie, parce que en fait, euh, on est dans un système complètement démentiel où on produit, euh, la France produit euh, de l'énergie. Euh, euh, à un coût très réduit et en fait on se retrouve à payer des factures euh, je pense surtout aux entreprises aux, aux, aux petites entreprises qui se retrouvent à, à, à, à, à payer des factures de euh, parfois de, de plusieurs dizaines de milliers d'euros d'électricité euh, tout ça à cause d'une politique euh, qui vient de l'union européenne complètement, euh, complètement démente en fait mais bon, dites-moi en commentaire ce que, vous, ce que vous aimeriez voir, par exemple aussi au Brésil, on pourrait espérer que, que Bolsonaro garde la présidence, on ne sait jamais, parce que là aussi, il y a eu vraisemblablement une fraude, une fraude électorale. Voilà, que Dieu vous bénisse, et à bientôt pour la prochaine vidéo.